Penser les sociétés à partir du genre. Analyser les inégalités entre les femmes et les hommes. Déconstruire les stéréotypes de sexe et de genre pesant sur les identités et les comportements, les corps, les sexualités, la santé, la bioéthique. Entre privé et public, interroger les inégalités professionnelles, toutes les formes de violence. La Cité du genre fédère la recherche et les enseignements en études de genre et produit des synergies innovantes à l'université de Paris et avec ses partenaires, Sciences Po, Université Sorbonne-Paris-Nord, l'INALCO. Nous encourageons et soutenons la jeune recherche, un doctorat sur les séries et la santé sexuelle, des équipes juniors travaillant sur la contraception, sur les violences fondées sur le genre, sur les parentalités plurielles. Nous mettons nos recherches au service des plus jeunes, dans les collèges et les lycées. Nous connectons la recherche et la société civile pour développer des savoirs, interdisciplinaires qui répondent aux grands défis sociétaux, comme la prévention en santé avec les médecins, en créant la première chaire de genre en santé publique. Avec les actrices et les acteurs des sphères non académiques, associatives, politiques, socio-économiques, médiatiques, nous voulons aussi comprendre, interpréter, analyser les inégalités, les préjugés, les discriminations pour mieux les combattre pour une société incluante et plus juste.